Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va retourner en ville d'appartement également, un appartement qui est terminé, à achevé au niveau des travaux. Et je vous montre juste avant les parties communes pour que vous puissiez voir un peu à quoi peut ressembler un immeuble dans l'ancien, dans lequel j'invite mes clients à investir, dans l'ancien, pour que ça justifie un, une enveloppe travaux notamment euh, et L'appartement donc a été filmé avant les travaux il y a de ça quelques temps et il est désormais prêt, je vous le montre après les travaux. Le but de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous parler euh, des, des appartements dont vous pourriez être déjà propriétaire et comment faire pour mieux en tirer parti que ce soit justement en faisant des travaux de rénovation, en le meublant, comme c'est le cas ici, en le décorant, c'est également le cas, il y a une décoratrice professionnelle qui est intervenue pour euh, repenser les lieux, décorer, hein, pas que de la décoration d'ailleurs, mais c'est vraiment repenser les lieux et créer une nouvelle configuration. Vous voyez comme ici par exemple, un, un exemple c'est que vous voyez une chambre hein, dans, au fond de cette, cette pièce, et bien avant elle n'existait pas. C'était avant ici un grand salon, il y avait un couloir, et donc c'est en cela que euh, investir dans la prestation d'une décoratrice peut largement être bénéfique. Euh, donc aujourd'hui je vous parle de ce du fait, voilà, si vous êtes déjà propriétaire d'appartement, d'un appartement ou de plusieurs biens qui. Euh, soit sont déjà loués et qui, bah vous n'êtes pas forcément posé la question si c'était optimisé, euh, soit vous avez du mal à les louer. Hein, J'ai eu des témoignages de maisons de campagne notamment ou d'appartements dans des zones touristiques. Et puis, j'ai également eu le témoignage d'Eric. Alors, euh, il faut savoir que je, moi, j'anime des, des webinaires de temps en temps sur le thème de l'investissement locatif, divers thèmes, euh, notamment bah, la colocation, comment faire pour optimiser la fiscalité aussi, euh, euh, voilà, quoi d'autre, bah, le meublé, le non-meublé, les différents statuts. Et donc, euh, lors de la dernière conférence euh, qui s'appelait, donc le thème, c'était « Comment obtenir euh, un appartement de 200 000 euros, plus ou moins ?» sans aucun effort financier, hein, basé justement sur l'emprunt bancaire et puis des mensualités de crédit remboursées qui sont inférieures au montant des loyers que vous touchez, notamment grâce au fait de, bah, de la multilocation, le fait de toucher trois locations, pour, comme c'est le cas ici. L'investisseur ici, c'est Damien. Bonjour à toi, Damien, qui m'écoute depuis la région parisienne, qui a acheté à distance, donc. Et j'ai une question de d'Éric, donc suite à ce webinaire, qui me dit « Bonjour Stéphane, j'ai suivi votre webinaire ce dimanche et cela m'a littéralement ouvert les yeux, point d'exclamation. » Dans la foulée, j'ai visionné un bon nombre de vos vidéos YouTube et parcouru avec grand intérêt les témoignages. Ouais, je diffuse des témoignages clients aussi avec des photos ou pas de photos si les personnes veulent rester anonymes. Je suis à la recherche d'un appartement sur Lyon ou environ pour investir dans la location statut à définir, entre parenthèses. Comme je ne suis pas spécialiste des travaux, eh bien je suis au point mort. Par ailleurs, mon épouse et moi sommes déjà propriétaires de deux appartements, euh, actuellement en location classique, euh, non meublés. Votre webinaire m'a convaincu qu'il y a plus à en tirer que simplement les louer de façon classique. J'aurais donc souhaité échanger avec vous euh, sur ces points. Et donc, on va échanger bien évidemment, Eric, sur ces différents sujets. En tout cas, ici, vous voyez, effectivement, c'est que parfois, on peut ne pas se poser la question, mais connaître les différents... Euh, modes d'exploitation, les différents statuts fiscaux, les différentes façons de, de procéder. Et du coup, eh bien, on passe à côté euh, bah de de, de l'optimisation, tout simplement. On peut bah, soit reverser une grande partie des, des loyers euh, bah, au fisc, notamment. Euh, bah, donc, au niveau de la rentabilité, bah, on repassera. Euh, on peut euh, être sous un régime euh, qu'on vous a proposé par défaut, je pense notamment meublé, hein, ou par défaut, euh, l'État vous met dans une catégorie, et en fait, il faut cocher une case pour juste que ce soit optimisé, profiter d'amortissement de, de déduction. Donc là encore, bah, vous, êtes, euh, bah, vous êtes pénalisé sans le savoir. Vous pensez faire des, une, une économie d'impôts, avec 50% qu'on vous offre, ça a l'air bien mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est pas optimisé euh, et donc ça peut être des appartements aussi que vous avez du mal à louer alors soit vous avez du mal à louer parce qu'il n'y a pas vraiment le marché soit vous avez du mal parce qu'il y a une valeur sentimentale aussi, une valeur affective, c'est les biens dans lesquels vous avez, dont vous avez hérité alors pour toutes ces choses, et eh bien voilà, il y a, il y a des choses à faire. Il y a de la vraie rénovation qu'on peut, qu'on peut faire effectivement qui peut vraiment jouer sur le potentiel locatif. Vous en doutez. Il y a bah, le mode d'exploitation. Hein, louer un appartement comme celui-ci euh, dans le principe de la colocation, bah, ça peut avoir beaucoup plus de succès que de le louer euh, tout simplement euh, bah, à, une, à, à un couple ou à une famille de façon, euh, de façon classique, comme le dit euh, Eric. Euh, Effectivement, c'est en fait, la location par défaut, c'est de la location non meublée, assez simple, sans grands efforts pour rénover les biens, parce qu'on veut parfois aller à l'économie et donc, bah, on, en fait, on, on l'ignore, mais on n'a pas la bonne stratégie. Il vaut mieux, effectivement, prévoir une enveloppe travaux, comme ça a pu être le cas ici, sur la rénovation, l'ameublement et la décoration, j'y reviens, pour pouvoir justement optimiser les loyers. Donc c'est en cela que eh bien, euh, bah je vous invite justement à réfléchir à ces différents euh, modes d'exploitation, à ces différentes pistes pour, pour investir, de, voilà, colocation, location meublée, location touristique, pourquoi pas, euh, le fait d'avoir un statut fiscal qui soit optimisé pour vous. Tout ça sont des choses à faire et des choses à, voilà, à explorer. Aujourd'hui, il n'y a qu'à se baisser pour trouver l'information. Et donc, ben, libre à vous de vous, de vous renseigner. Voilà, de mon côté, eh bien, je me propose de vous aider, alors que ce soit sur le terrain, en trouvant les appartements, et puis par du coaching également. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par email mail sur contact@investiralion.fr contact au investir à lyon toutattaché.fr Et euh, bien, si vous souhaitez investir à Lyon il y a ma prestation de chasseur d'appartement et si vous souhaitez euh, alors soit investir ailleurs qu'à -à Lyon en colocation notamment ou euh, savoir comment vous pourriez optimiser euh, les biens dont vous êtes déjà heureux propriétaire ou moins heureux propriétaire, eh bien, j'aurai à cœur de vous aider. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo euh, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les autres appartements qui arrivent sur le terrain. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, euh, avant, pendant les travaux aussi, et puis d'autres astuces comme ça, pour d'autres idées inspirantes pour euh, voir comment vous pouvez faire pour optimiser vos biens. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Et ci-dessous, je remets le lien d'un formulaire. Vous pouvez me contacter directement et je réponds. Je lis personnellement et je réponds à tous les emails que vous pourriez m'envoyer. A très bientôt. Merci. Au revoir.